Bonjour tout le monde, c'est Geoffrey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons apprendre à modéliser les doigts de nos personnages carton. Dans cette vidéo, nous allons commencer tout d'abord par effectuer une petite modification de la vidéo précédente. Nous allons augmenter le scale des chaussures du perso. raison pour laquelle on va sélectionner tout d'abord les trois éléments à maintenant la touche Shift enfoncée. On va aller en edit mode. On va tout sélectionner en appuyant deux fois sur la touche A. Et on va scaler comme ça. Ok. On va maintenant faire une rotation sur l'axe des Z. Comme ça. Et on va faire un déplacement sur l'axe des X. Ok. On va sélectionner euh, ce mesh. On va cliquer ici pour que les vertices se collent sur le maillage. On peut également faire de même ici et on va faire de même ici on va sélectionner le tout on va un tout petit peu euh, déplacer comme ça et on diminue un peu le scale et on va déplacer comme ça euh, on va déplacer encore un tout petit peu sur des x pour que euh, ça ne colle pas ok euh, ici au niveau des euh, ici au niveau des pieds du perso ce qu'on peut faire pour que ça ne range pas trop C'est qu'on va aller en wireframe, on va faire un alt et clic droit ici pour sélectionner la double de vertice On va activer le Proportional Editing et on va déplacer tout ça comme ça On va euh, augmenter le facteur du Proportional Editing Comme ça On regarde à quoi ça ressemble euh, sous la chaussure ici on va euh, diminuer ce ok on va refaire un slash on part en objet mode on regarde à quoi ça ressemble ok c'est plutôt cool et donc je vais ici de skier encore un tout petit peu avec un s ici on peut euh, skier un peu ça comme ça et ramener ça comme ça je vais voir si on peut encore skier un tout petit peu ok donc on va euh, maintenant commencer avec la modélisation des doigts de nos personnages pour faire les doigts on va utiliser la même technique celle que j'ai utilisée pour modéliser le personnage de Sonic. Donc je vais faire Shift A. Je vais importer un cube. Je vais faire cela, je peux le passer au premier plan. Et là, je vais le subdiviser à l'aide du modifier subdivision de surface. Je vais euh, laisser le nombre de vertices à 1. Et puis, je vais appliquer. Je vais aller en Edit Mode. Ensuite, je vais euh, supprimer toute cette partie, comme ça, delete face, euh, bon, ici on va également supprimer, la delete vectice, et maintenant on va exclure. alors je vais faire E, déplacement sur les Y, exclusion, déplacement, euh, scale, euh, je vais euh, de suite mettre la subdivision de surface à 2 ici et je vais smoothé tout ça. Je vais repartir sur la vue de face et d'une mode, je vais scaler tout ça comme ça. Je vais également faire un petit scale sur l'axe des x. Je vais me placer sur la vue. Euh Je vais me placer euh, sur la vue de profil euh, et je vais un tout petit peu éditer ici devant. Je vais aller en mode wireframe et je vais déplacer comme ça. Je vais encore déplacer sur l'axe des Y. Ici, on va faire un S, X. Ok. Je vais euh, me repartir sur la vue de, dessus, euh, la vue de face, je vais dire, et je vais continuer avec les opérations d'extrusion. Ici, je fais comme ça, j'extrude pour pouvoir donner une forme de petit doigt à notre mèche de base. Je pense que je vais m'arrêter là. Et donc, ici je vais déplacer un peu comme ça. Ici je vais faire glisser l'edge loop. Ici je vais un tout petit peu ce qu'il est là. Euh, ici devant je vais les ramener comme ça. Ok, je repars sur la vue de face. Et je vais dupliquer ce mesh. Je vais faire Shift-D. Je vais faire G. Je vais placer une copie. Ici. Euh, ce que je peux également faire. C'est modifier comme ça. Avec un Shift maintenu. Pour plus de précision. Okay. Je vais étirer ici lui si je vais faire un L, je vais faire un déplacement comme ça et je vais faire une petite rotation. Je fais un Shift D, je déplace là, je scale un tout petit peu, je fais une rotation. Et enfin, je passe avec le dernier doigt. Shift D, je mets là, je scale, je déplace comme ça vers le bas, je fais une rotation. Euh, ici, je vais encore... <cười> je vais encore le rapprocher des autres doigts, comme ça. Ok. Bon, maintenant, ici, en bas, je vais euh, lier les doigts. Je sélectionne les croix vertices qui se trouvent là ici également je fais un contrôle e et ensuite un bridge edge loop je fais de même ici je sélectionne comme ça je fais un contrôle e bridge edge loop et je fais de même avec euh, le dernier contrôle e et ensuite bridge edge loop ok cool je vais revenir sur la vue de face, je regarde ma vue de profil, ok, je repars sur la vue de face, ici je vais faire un alt et clic droit, je vais faire cela pour faire revenir euh, mon personnage au premier plan et je vais sélectionner tous les vertices de mon doigt. Je vais faire un déplacement comme ça, je vais faire un scale, je vais placer ça comme ça, je vais faire une rotation R sur l'arc des Z de 90 degrés. Ok, je me rends compte que j'ai fait une mauvaise rotation. Euh, du coup, je vais faire RZ de moins 180 degrés. Et je vais faire une rotation maintenant de 90 degrés, comme ça. Maintenant, là je vais déplacer mon doigt ici. Je mes doigts. Euh, Jusqu'à encore. Et je pense que à cette position, c'est plutôt bon. Je vais aller sur la vue de dessus. Je vais encore regarder euh, la taille. Si c'est plutôt bon, ok. Je pense que cette taille est plutôt pas mal. Ok. Ici, je vais faire Alt, clic droit. Je vais scroller et ensuite je vais déplacer. Je vais faire un scale sur l'axe des Z faisant un SZ et je déplace encore un peu. OK. Je vais cliquer ici pour que les vertices se collent à mon mèche. Et euh, au niveau euh, des crocs ici, comme ça, je vais fusionner les vertices 2 à 2. Ici je fais un add center. Je vais faire de même ici un add center. Ici également. M at center. Je fais de même en bas. Ici. Et enfin, ici. Ok. Je fais un clic droit. Je pars sur ma vue de face. Je fais un extrude. Je me dépasse comme ça. Je fais un scale sur l'axe des z. Je regarde. Ok. Je fais ctrl plus, je smooth les vertices est okay, cool je vais faire euh, alt et clic droit encore j'ai fait un petit scale sur l'axe des cigarettes. ok je vais continuer avec l'extrusion je déplace comme ça Ici, je vais faire un L pour déplacer un peu mes doigts là devant. Je vais faire un petit scale comme ça. Euh, sur la vue de dessus, je vais faire un Ctrl+. plus. Encore, je vais smousser mes vertices. Ici, je fais alt droit, je scale, je strud, je déplace, je scale encore. Je scale également sur l'axe des Z. Je peux aussi activer les proportional editing comme ça. Ok, ici encore, on va fusionner. On va fusionner nos vertices maintenant. Euh, ici, on, je pense qu'on peut les fusionner. Euh, Croix. Je pourrais bien les fusionner avant. Mais ici, vous pouvez également les fusionner là. Donc, il fait ici mon M. Là, ici, je fais de même. Trois, je fais mon M. Je refais la même opération plus en bas. Ici, euh, je vais faire un alt clic droit. Ce que je peux également faire c'est fusionner ceci deux à deux. C'est vrai qu'en le faisant on crée des crayons, mais c'est pas trop, euh, pas trop euh, un problème. Donc je vais également faire de même ici. Ok. Ici je fais alt et clic droit, je vais faire un CTRL plus, plus et je smousse mes vertices. Ok, je repars sur ma vue de face, rude, je fais un clic droit ici, j'escrude et je déplace comme ça, les articles de proportionality. Ok, je regarde à quoi ça ressemble en objet mode. Ok, Je vais aller sur la vue de dessus, je vais maintenant passer à la création euh, de mon pouce, Moi, le pouce du perso. Je pars en Edit Mode, en Wireframe, ici je vais sélectionner celui-ci, je vais faire un C. Pour aussi bien euh, sélectionner euh, d'autres euh, doigts, ça ne dérange pas. Après avoir sélectionné, je vais dupliquer comme ça avec Shift-D. Je vais faire une rotation, un déplacement, un scale, une rotation comme ça, je vais faire G. Ici, cette edge loop, je vais la supprimer. Ici, je vais faire L. Je vais, faire, je vais placer ça ici. Ok. Euh, lorsque j'ai fait cela, je vais supprimer la face qui se trouve ici. Donc, je sélectionne ce vertige, je fais un CTRL+, plus, je fais un X, je supprime la face. Euh, bon, maintenant, si on veut utiliser une Brute Edge Loop, on doit vérifier le nombre de vertices qui est présent sur cette face. Et le nombre de vertices qui est présent sur cette face. Alors, soit on compte euh, chaque vertice, soit on part euh, dans ce menu, si je ne me trompe pas. Alors, euh, je pense que ça doit être dans ce menu, on va cliquer sur statistiques, ici on va faire alt clic droit, euh, on va regarder ici euh, le nombre de vertices qui a été sélectionné. là on me dit j'ai sélectionné 8 vertices, ici je fais de même, alt clic droit, on me dit que j'ai sélectionné 8 vertices, ça veut dire que je vais pouvoir faire mon bridge -edge loop, je fais donc alt clic droit ici, je fais alt clic droit, je fais un ctrl E, et ensuite je passe sur bridge -edge loop, ok Là, maintenant, mon pouce est placé. Je vais tout simplement euh, l'éditer. Alors, si vous avez fini avec ce menu, vous pouvez le fermer ou, ou, ou vous pouvez le garder. Ça ne dérange pas. Donc, là, moi, je vais un tout petit peu améliorer ça. Je vais aller sur la vue de dessus. Euh, pour les autres pouces, je vais un tout petit peu les modifier. On va l'apparence l'apparence. Ici, je la technique du droit Scale, je fais de même ici, Alt-clic droit avec un Shift maintenu ici. Je fais S euh, ici en bas. Je vais faire ressortir la paume avec le proportionality. Okay, C'est déjà plutôt bien sorti. Je vais faire encore un peu comme ça. Je vais se les vertices qui se retrouvent là en bas. Du coup, je peux sélectionner les faces comme ça. Et par moi de sélection des vertices, je les smooth. Euh, ici, je me rends compte en fait qu'avec les triangles que j'ai mis, ça sort pas super euh, joli, mais c'est pas grave. Et donc, maintenant, on va chercher à fusionner nos doigts, nos mains, je veux dire, avec euh, le bras. Ici, je vais faire la sélection de ma main, sélection du corps, je vais faire un CTRL J pour fusionner les deux objets. En faisant ça, ma main va automatiquement apparaître appara appara appara appara de l'autre côté. Parce que l'objet-ci, le corps, qui représente en fait le parent, avait déjà le modifier miroir sur lui. Et donc, maintenant, je vais sélectionner comme ça. Je vais désactiver les proportions Je vais déplacer. Je vais un peu scaler. Je vais faire un scale sur l'axe des X de 0. Et ensuite... Euh, je vais euh, compter le nombre de vertices alors là on me dit ok j'ai 10 vertices sélectionnés. ici je vérifie le nombre de vertices on me dit que j'ai 6 vertices donc je ne peux pas faire un bridge et loop ça veut dire que si je dois continuer à fusionner euh, deux à deux ces deux vertices et donc pour ça je vais décider euh, j'ai décidé de fusionner les deux si alt m alt center Ok, je refais, on me dit que j'ai sélectionné 9 vertices, je dois en avoir 6 au total, donc je vais fusionner les deux-ci, ok, je vais fusionner les deux-ci, je recommence, on me dit que j'ai 7, il me reste une dernière fusion, il fusionne les deux-ci, donc celui-ci et celui-ci, je fais mon M, ensuite mon Adcenter. ici je vais faire mon alt qui droit, je fais de même ici, j'ai fait un en CTRL-U ensuite un bruit de edge loop. Bon, maintenant, ça m'a bien refermé la face. Je vais supprimer cet edge loop. Je commence le dissoudre. Je fais de même ici. Je vais aller sur la vue de face. Je vais faire un CTRL-PLUS pour smoother le tout. je vais également euh, smoosser cette partie ici smooth vertice ok euh, ici je vais un tout petit peu scaler vue de face wireframe je vais faire un bord select et je vais scaler je fais de même ici. Je scale. Euh, je vais essayer d'adoucir les les bords. Euh, ici, ça me chagrine un peu parce que euh, ça se voit en objet mode qui a des triangles à cet endroit. Et c'est pas vraiment bien, mais c'est, ça me dérange pas trop, mais moi, euh, ça me chagrine. Je vais essayer de faire encore un shift B pour créer une face, mais du coup là, ça ne donne pas super bien. avec là c'est donne pas super bien ça me crée mineur des et du coup moi je vais relisser ça comme ça mais c'est pas grave du tout je suis là euh, et donc je vais maintenant faire un contrôle alors ici je ne peux pas faire un contrôle R je vais sélectionner ici comme ça je vais scaler. Et je vais maintenant euh, modéliser le gant, le gant du perso. Pour modéliser le gant, je vais tout d'abord aller sur la vue de dessus. Là où j'ai sélectionné ici, je vais utiliser le look tous pour qu'il soit vraiment un cercle. Je vais maintenant faire une sélection avec C. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire une sélection avec C, comme ça. Pour pouvoir créer les gants de mon perso <coughs> pardon euh, ici je vais sélectionner comme ça je vais désélectionner ceci avec shift maintenu et là je vais faire un shift d ou oh, shift D. Je vais faire un p by low spark. ensuite je vais aller en edit mode je vais un tout petit peu scaler ça comme ça euh, je vais également aller dans les modifiers et ajouter le modifier euh, solidify là j'ai confondu je vais mettre le modifier solidify je vais euh, augmenter la finesse Moins nice. euh, augmenter la finesse de l'extérieur, du moins de, de manière négative. Si on veut conserver le mot augmenter, je vais le placer au-dessus du sub-surf. Et on a ça. Euh, ici, je vais extruder encore. Je vais déplacer comme ça. Je vais faire un scale avec Shift maintenu. Ok, je vais... Euh, euh, on va encore augmenter là. Ici, je vais scaler un peu et je vais déplacer comme ça. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va hein, placer, en fait, le petit... On va placer euh, le petit décor pour le petit accessoire pour le gant, et donc pour ça, on va tout simplement utiliser euh, un cylindre. Je pars dans les mèches, je porte un cylindre ici. Je vais 16 comme ça, je vais mettre nothing, et c'est tout. Je vais Allez en edit mode, je déplace là, rotation 90 degrés, je scale et je place ça ici. Je fais un SX, je scale. Je pars en profil, j'ajuste bien tout ça. Um, J'ajoute le modifier Solidify. J'augmente la finesse. Je subdivise le tout. Um, je vais augmenter la valeur de la finesse. On va augmenter ça comme ça à l'extérieur. Smooth. Je peux en edit mode. Je vais cocher ici. Je vais scaler. Je fais un scale sur l'axe des x. Euh, sur le gant, je me dis que j'ai mis un peu trop de finesse et donc je vais la diminuer. Je vais par ici, je fais sx. Je fais ça pour r. Okay. Je vais euh, ajouter le modifier Mirror Là. Euh, Avant de partir, je vais aller en Edit Mode euh, je, on va aller en vue de dessus. Ici, on va sélectionner tout ça. Et on va déplacer comme ça avec le Proportional Editing Artifact. Alors, c'est On va tout simplement faire quelques modifs ici. Je slash. Si on va un peu abaisser comme ça. slash on va faire de même ici on va un peu abaisser comme ça ok euh, je pense que c'était tout pour cette vidéo les amis merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher